Ça charge, ça charge. Bon. Du coup, on va commencer. Euh, on est où On est là. Alors, ce sera les tests tout-terrain avec Pierre Bousquier. Vas-y, je te laisse la parole. Eh bien, bonjour à tous. Donc, euh, je vais vous présenter euh, une espèce d'introduction aux tests euh, et à tous les terrains dangereux que j'ai pu rencontrer. Donc, cette presse est disponible sur GitHub. Et euh, vous pouvez récupérer directement la version web euh, sur la version euh, GitHub page, pour ceux qui connaissent. C'est le deuxième. lien. Alors, euh, grand merci à Paycon euh, FR euh, pour m'avoir permis de faire ça. Moi, je travaille euh, dans une startup qui s'appelle YAL. On est euh, 12 maintenant, c'est très récent. Euh, on fait essentiellement du web. Et euh, dans notre problématique, il y a une question de, faut aller très vite, mais il euh, faut faire des trucs qui marchent. C'est comme tout le monde, on va venir, mais il euh, y a la problématique d'aller très vite, c'est aller très vite, c'est aller, aller plus vite que les autres. C'est pas forcément faire mieux, c'est pas forcément faire moins bien, c'est être dans la course. Alors moi je suis développeur euh, depuis, en Python depuis 5 ans, j'ai fait du Java avant pendant 5 ans, euh, je fais pas mal de trucs bas niveau, mais euh, en sous-main, euh, dans des trucs un peu bizarres, et sinon je fais beaucoup de web, euh, CSS, JS, HTML, machin, tout ça, c'est génial. Alors, les tests, qu'est-ce que c'est On va voir tout ça. Plein de trucs sur les tests, c'est super large. C'est comme dire les bases de données, ouais, c'est fastoche. Euh, il ben, y a des terrains dangereux qu'on connaît tous, donc on va aller un peu dans le détail. Et en Python, il y a plein d'outils. Donc les outils, eh, on est en Python, ce ne sera que des outils Python. Alors, les tests, c'est fast-touch, ça ne sert à rien. Ça, c'est la première chose qu'on va vous dire, ou que vous allez entendre. Euh, Est-ce qu'il y en a qui pensent que ça sert à rien, ici Une fois, deux fois, trois fois, personne, c'est bon. Waouh Est-ce que vous pensez que c'est cher Ah, ah, il y a des gens qui pensent que c'est cher. Est-ce que vous pensez que c'est compliqué ah, Un petit peu, ouais ça peut être compliqué. Est-ce que vous pensez que c'est lent ah, Il y a une personne, deux personnes, c'est cher, compliqué, lent. Voilà, c'est des reproches classiques qu'on fait au test. Est-ce que vous connaissez les méthodes formelles Là, c'est plus les gens Python scientifiques, tout ça. Donc, euh, les tests, ça ne vous garantit rien du tout, donc euh, ça sert à rien. Donc, euh, le seule chose qui vous garantira un jour qu'un code est 100%, vous ne risquez pas de tuer des gens, ça serait les méthodes formelles. Et ça, bah, c'est cher, c'est compliqué, c'est lent à mettre en place, c'est hyper... Euh, et c'est même pas garanti que vous y arrivez un jour. Un jour, peut-être, les mathématiciens y arriveront, ils feront un programme qui fera le truc. On attend toujours. Donc les tests, on a vu dans nos études, ou si vous allez chercher, sur Wikipédia, il y a deux approches. Soit on a une boîte noire, soit on a une boîte blanche. Donc, soit on sait ce qu'il y a dedans, soit on essaye d'envoyer des trucs dedans et on regarde ce qui sort. Ça, c'est cool. Euh, par exemple, quand on arrive sur un code nouveau qui a eu zéro test de sa vie, moi, ma recommandation, c'est de dire, bah ça, c'est une grosse boîte noire, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais regarder les entrées et voir les sorties. J'essaie de me faire un filet de sécurité avant de faire tout cracher dedans. Alors, les tests. Les tests, c'est fastoche. il y a quelques niveaux, ça pose jamais de problème aux personnes. Donc il y a les tests unitaires, est-ce que tout le monde connaît les tests unitaires Et, non, un petit peu, oui. Il n'y a que ça qui connaît les tests unitaires Ah Donc les tests unitaires, c'est quand on teste une unité de code. Qui sait qui peut me dire ce qu'est une unité de code une unité de code, qu qu'est-ce qu que vous imaginez comme unité la plus basse de code possible Une instruction, ben voilà. Donc quand vous faites des tests unitaires, vous testez bien chaque instruction, c'est bien connu. On est d'accord. Donc les tests d'intégration, ça c'est plus haut niveau. Donc c'est haut niveau, donc on ne sait pas trop ce que c'est. On est d'accord. Après vous avez les tests fonctionnels. Waouh, on est à un niveau encore au-dessus, on sait toujours pas lequel. Alors, il y a des types qui disent Ah, mais là, c'est un test où tu fais interagir tout un système. Donc, il y a plusieurs trucs qui tournent à plusieurs endroits différents, potentiellement. Typiquement, votre base de données, votre serveur d'application, votre front Apache avec son load balancing de la mort qui tue. Et donc, ça, vous devez le tester. Ouais, ça se passe très bien. Et il y a un autre niveau de test qui c'est les tests d'acceptation. Donc à un moment, généralement, c'est celui-là qui compte beaucoup, c'est celui-là sur lequel le client dit « Hey, j'ai validé la recette, je te paye. » Ou « Hey, j'ai validé la recette et non, je te paye pas. » Donc généralement, là, il y a un humain qui passe et qui dit « C'est valide, c'est pas valide. » Donc, si vous faites tous ces tests, vous êtes au top selon la grosse association CFTL, donc il y a une grosse association qui gère les tests, qui fait de la qualité, qui ont fait énormément de docs, ils sont à travers le monde entier. Vous n'en avez sûrement pas entendu parler. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font, parce que c'est quand même eux qui gèrent des formations à l'ancienne pour plein de trucs. C'est intéressant, ils ont essayé de découper les trucs, mais je suis pas hyper fan. Parce que les tests, il y a aussi ça. Il y a des tests de performance, des fameux tests de perte qu'on aime beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, On va chercher euh, 50 gigas de données, voir si ça crache d'un coup. Généralement, oui. <rire> on va tester si ça dure dans le temps. Alors là, c'est des tests, euh, durer dans le temps, ben, ça marche très bien. Donc, euh, je ne sais pas comment vous mesurez la durée dans le temps de vos applications. Par exemple, il y a des gens qui s'amusent de voir comment leur serveur euh, tient euh, sur une grosse charge pendant euh, 50 heures. Est-ce que ça crache ou pas on va tester euh, la concurrence, parce que qui dit perf euh, avec euh, des trucs en concurrence, ça va être rigolo. On peut tester des temps de récupération, ça c'est plus malin. Donc on fait une appli, on la crache, on voit quand, combien de temps ça redémarre. Il y a des gens qui vous disent « Hey, une seconde ». Et puis la majorité des gens, c'est « Ouf, deux, <rire> trois jours ». Dans les tests d'acceptation, il y a les alphabétas. Alors tiens, les alphabétas, ça c'est dans le jeu vidéo. On fait tester par des joueurs pour voir si ça passe ou pas. On a nos fameux tests de recettes, ça c'est fastoche. Et puis il y a des tests un peu plus sérieux que, euh, par exemple, le gouvernement est censé faire sur tous ces sites. On va vérifier si ça passe pour les aveugles, les non-voyants, les seniors qui ne savent pas cliquer sur des gros boutons géants, et ainsi de suite. Et ceux-là ils sont importants, mais on les oublie assez souvent. Et il n'y en a que ceux qu'on aime bien parce qu'on se croit des super hackers après, c'est les tests de sécurité. Là on suit le manuel et on y va. Vas-y que je te rende des nuls pointeurs de, de partout. J'essaye de te pourrir tes entrées en faisant n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève le disque dur pendant que l'appli tourne Et autre joyeuseté. C'est facile de tester la sécurité. Donc ça, c'est d'autres types de tests. Et en plus, je n'ai pas tout listé parce qu'il y en a plein d'autres. Vous pouvez essayer plein de solutions. Donc pour revenir à un petit test unitaire, il y a un exemple, il y a une série de blogs sur euh, d'articles euh, sur le blog de Sam et Max, que je vous invite à regarder, qui explique euh, vachement bien tout ça. Donc on fait un super additionnaire de la mort qui tue qui fait euh, 1 plus 1, ça c'est fastoche. On lui dit tiens on va mettre du float, et puis à un moment il y a un idiot qui met tiens on va mettre des strings parce que ça doit être vachement bien. Donc là le code à votre avis, qu'est-ce qui se passe Ça va planter. Test unitaire génial, ça me dira que ça plantera. Et là, vous vous dites, ça sert à quoi de faire des tests unitaires de merde comme ça okay. La réponse est, eh ben, du coup, vous pouvez peut-être essayer de commencer à construire un truc, et quand vous allez essayer de construire le super additionneur qui additionne tout et n'importe quoi, vous allez créer plein de méthodes, de sous-méthodes, de trucs, d'appels, de récursifs, de machin. Ça peut aller assez loin, et c'est assez rigolo. Sinon, vous pouvez partir de plus haut, faire une espèce de gros test fonctionnel, donc là, mon test fonctionnel, il part d'une application. Donc je prends une application web et j'interroge directement euh, euh, avec euh, un petit post, un petit get, un petit put, mais dans le test directement. Test push. Du coup, c'est quoi l'avantage, c'est quoi l'inconvénient En fait, il y a plein d'avantages, plein d'inconvénients à faire des tests. Ça coûte très cher, ça coûte pas cher, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ce que ça va vous garantir, vous, en tant que développeur, c'est est-ce que je suis à peu près confiant sur le fait que ça va planter ou pas et à quel moment Et la réponse, c'est ça plantera toujours. La question, c'est est-ce que votre client sera content quand ça plantera et que vous repartirez très vite dessus ou est-ce que non, ça va cracher vraiment sérieusement et ça va mal se passer Donc, sans test, là, par contre, vous n'avez pas trop de garantie que ça ne va pas vous arriver. Alors, terrain dangereux, il y en a deux. Les trucs externes, donc vous pouvez les API web, le réseau, tout ce qui va qui sort de votre machine. Et les internes, donc tout ce qui se passe dans la machine. Votre processeur qui fait n'importe quoi, votre RAM qui fait n'importe quoi, le disque dur qui fait n'importe quoi, et les applis qui ne se parlent pas entre elles correctement. Grosso modo, il y a tout ça. Et plus encore. Alors, il y a un truc fastoche pour les bases de données. Et tout le monde fait, c'est on met ça en mémoire. Donc au lieu d'utiliser une vraie base de données, bah, vous prenez la version mémoire de votre base de données. Comme ça, ça ira vite et puis on pourra voir rapidement s'il y a des erreurs. Ça va, facile. Quand on va commencer à dealer avec les trucs qui utilisent euh, l'horloge interne, ça va être moins cool. Donc ce qu'on fait en Python, c'est qu'on manquait patch datetime.now. On lui dit « "Bah non, la date d'aujourd'hui, c'est celle que je te donne au début du test et puis... Euh, » tu d'un pas et on voit c'est quoi la date d'après. T'inquiète, c'est normal. Alors, il y a un petit outil, une petite libre qui s'appelle FreezeGun, qui permet de faire des trucs un peu plus poussés. Euh, si vous jouez vraiment beaucoup avec le temps, ça peut être sympa. Si vous faites des fichiers, alors deux solutions, soit vous faites un faux fichier, un fake, donc au lieu d'utiliser un vrai fichier, vous mettez un fichier à la con et vous vérifiez juste que ça s'ouvre et que ça se ferme correctement. Ou sinon, vous faites un mock. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un mock Mock, mock, mock, tout le monde connaît Bon, il y a quelques personnes qui ne connaissent pas. Alors, mock, ça fait partie de la lib standard. Ça permet de faire un objet qui dit oui. Tu l'appelles, il dit oui, je suis là. Tu lui appelles la méthode, oui, j'ai cette méthode. Tu lui envoies n'importe quoi, oui, je prends tout ce qui passe. C'est génial. Donc, ça permet de dire, à la place de faire un truc sur un fichier, oui, je fais un truc sur le fichier. Alors Mock, c'est un peu votre ami, c'est aussi votre plus grand ennemi au bout d'un moment, parce que il a tendance à dire oui tout le temps. Donc quand on fait des tests, il dit oui, tu peux aller dans le fossé, il n'y a pas de problème. Aïe, aïe, aïe. Donc ce qu'on fait avec Mock, c'est qu'on vérifie que, est-ce que tu vas bien appeler je vais dans le fossé Et là, il doit dire oui, tu as bien appelé la fonction je vais dans le fossé dans les tests. Donc si c'est normal, c'est normal. Donc Mock... Avec parcimonie, c'est bien, faites attention, il est assez traître. Il dit oui tout le temps. Bah, les réseaux, c'est pareil. Vous pouvez Soit vous utilisez un faux réseau, donc vous créez votre réseau en local avec plein de machines, dans des dockers différents et tout, et puis vous testez sur un réseau. C'est peut être un peu compliqué à mettre en place. Soit vous faites un mock en disant ça va aller dans le réseau et ça va bien se passer. La concurrence. Un, un truc fastoche, pour ajouter des petites options dans votre runner de test et va les envoyer en parallèle. Généralement, ça va mal se passer la première fois si vous ne l'avez pas fait. Le deuxième truc, c'est de se dire, tiens, bah, au sein d'un test, je vais coder à la main, euh, je vais envoyer des threads, je vais appeler les, les méthodes en parallèle et je vais voir ce qui se passe. Et puis, il y a un 5 test qui vient de sortir et qui peut vous aider, mais Python 3 uniquement. Les outils. Il euh, bah, y a PyTest, c'est la référence, c'est ça qu'il faut utiliser. C'est bien, c'est beau, c'est propre, c'est pythonique, très important. Il y a Nose, ça c'est l'ancien. Il est un peu en voie de faiblesse, mais il est un peu plus performant sur certains points. Et UnitTest, c'est la lib standard. Lisez la doc, c'est facile. La doc de PyTest est bien, la doc de Nose est pourrie. La doc d'UnitTest, bah, c'est la doc standard, elle est plus ou moins bien, ça dépend ce qu'on veut. Vous avez des outils, euh, Mock, Hypothesis, Freezegun, il y a plein d'autres trucs pour euh, résoudre votre problème sur les tests, donc ça peut être compliqué, mais il y a beaucoup de solutions. Il y a un truc que je n'ai pas dit, c'est euh, généralement les gens ils sont malheureux parce qu'ils doivent supporter 40 000 versions, surtout dans les projets open source un peu gros, et là il euh, y a un super outil qui s'appelle Tox qui permet de gérer tout ça. Enfin, il y a des gens qui s'amusent à dire non, mais les tests unitaires bas niveau, je, moi. Euh, ça me branche pas du tout. Du coup, j'essaye d'attaquer par en haut. L'utilisateur, il va cliquer sur un browser, il va ouvrir son fenêtre et tout. Ils font ça de très très haut. Des tests d'acceptance automatisés. Et euh, ils font ça en robot framework. Je suis pas convaincu du truc, mais c'est moi. Alors tox, c'est facile. Vous, vous, vous faites tox euh, pip install tox. Hein Sinon, on va voir. Il y a d'autres trucs euh, magiques. Et vous faites un fichier tox.ini et du coup vous pouvez vous mettre en Python euh, 2.7, 2.4, 3.3, 3.5, 3.6, tester tout. Vous lui dites quelle commande du testeur vous voulez relancer et ça marche tout seul. Magie. Et voilà. Les tests, c'est tout ça et plus encore. Donc globalement, c'est pas si énorme que ça. Du coup, vous avez sûrement plein de questions. Non Personne Pas de questions C'est trop fastoche. Méthodologie. méthodologie. Ah Hey Je l'attendais. Donc, soit vous faites des tests avant, soit vous les faites après, vous essayez d'en faire, soit vous n'en faites pas et vous dites « Je suis trop, c'est bien ce qu'un y ça va se passer tout seul. » Alors, il y a un truc quand même qui est chouette, c'est que si vous faites les tests avant, vous allez voir... Votre design, il ne va être pas du tout pareil que si vous le faites après. Parce que vous allez coder pour que ça soit testé. Ça donne pas les mêmes choses à la sortie. Mais ça, c'est qu'en pratiquant que vous allez le voir, parce que vous n'allez pas le croire au début. Mais si, si on réfléchit bien, ouais, non, non, non. Essayez, ça va, ça va changer votre esprit. Vous dites, eh, ouais, c'est pas trop con quand même comme méthode. D'autres questions Ah, attends, il faut euh, Est-ce qu'il existe des outils pour juger de la pertinence d'un test? Des outils pour juger de la pertinence d'un test. L'esprit humain. Euh... Et encore on a un peu de mal. Déjà c'est difficile de le dire. Alors humainement, qu'est-ce que je vois c'est quand un test il est comme ça, à mon avis, il est pas bien. Donc, à part un outil qui compte le nombre de lignes à l'intérieur des tests, je ne vois pas trop. Un autre truc qui est bien, c'est est-ce que le test, il est rapide ou pas S'il met 45 minutes, je peux me poser la question. Si c'est un test de paire, c'est tout à fait normal. Si c'est un test unitaire, ça me paraît louche. Mais euh, non, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'outil qui permet de dire ça, c'est un bon test. ça c'est Refais-le, c'est nul. Après, enfin... Enfin, J'ai vraiment le sentiment qu'il y, y a souvent des choses où on va mettre en place des tests et ça va être gagnant, parce que ça va faire tomber beaucoup d'erreurs, euh, notamment certaines parties d'algorithmie, des choses comme ça. Et il y a des endroits où on va mettre des tests, mais euh, de toute façon, si ça plante, on va s'en apercevoir très vite, le coût de correction est vraiment négligeable. Et, euh... La réponse est oui. Donc, euh, c est, c est, c est, en fait, moi, c'est un peu sur ce, toute cette partie que je m'intéresse, et euh, je ne sais pas, savoir s'il si y aurait des méthodologies ou des... des des outils, justement, pour... Euh... Mais on aimerait bien trouver la pierre philosophie qui dit non, mais le code est bien et il euh, n'y a pas encore de solution. Après, j'ai une question, mais je ne sais pas si ça, si ça existe en Python, parce que j'avais entendu parler moi, de tests, en fait, euh, qui étaient générés de manière automatique. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on teste un jeu de paramètres, enfin, on a une fonction, on lui met en entrée un jeu de paramètres, en fait, euh, bah, l'outil de test en fait, va faire varier ses paramètres euh, automatiquement pour trouver en fait, le jeu de paramètres finalement, qui peut faire crasher l'application. Mm. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous rentrer tout le jeu de paramètres à la, à la main. Donc en fait, c'est l'outil qui le fait. Je ne sais pas si sous Python, ça existe ou... C'est l'objet ah, de... hypothesis ah, C'est Hypothesis, d'accord. Voilà, qui fait ce genre de, de truc. Ça marche plus ou moins bien, j'ai essayé. C'est assez marrant. Et dans ta toolbox, tu n'as pas parlé de coverage, donc euh, je voulais savoir le positionnement là-dessus, oui, non, peut-être. Ah, donc il y a un micro instant démo, Ouf, ouf. je sais pas si je vais avoir trop le temps, on me dit que oui à peu près. Donc, ça c'est, euh, j'ai testé le code que je vous ai fait, qui est magnifique à côté, ça marche bien, il fait un peu de plus de trucs. Et euh, j'ai fait un mec de la mort qui fait un euh, ulti-check, qui va faire plein plein de trucs. Donc dans votre chaîne de test, vous pouvez rajouter énormément de trucs, notamment vérifier que ça marche sur les 40 000 pitons qu'on a vus, mais est-ce que euh, il est peplique compliant, euh, est-ce que le coverage est absolu, est-ce qu'il y a plein de trucs donc la réponse est oui, il y a plein d'outils de coverage. Qu'est-ce que ça apporte de faire une couverture de test Ça permet juste de dire qu'on n'est pas passé là-dedans. Donc pour ceux qui testent après, ça permet de vérifier qu'on a bien testé le code qu'on a écrit. Ceux qui testent avant, généralement, ils ont un code coverage de 100%. Ou sinon, ils font n'importe quoi. Ils ont triché. Ça permet de voir les tricheurs. Euh, c'est quoi alors Les méthodes formelles, c'est quoi Les méthodes formelles, formelles c'est euh, une espèce de vérification mathématique d'un programme. Donc ils l'ont fait sur certains algorithmes très particuliers. Il y a des preuves qui sont faites en coq, un langage fait par des français. Donc c'est super cher, c'est super coûteux, il faut être très très fort en maths. Et euh, ça permet de dire, ça c'est le meilleur code possible du monde imaginable et jamais vous pourrez faire mieux. Et il y a, euh, je sais pas, il doit y avoir 10 algos qui ont été validés comme ça. Un peu plus. Il y a un compilateur C qui a été validé comme ça. Ils ont fait des bons trucs quand même. Mais le, le jour où ça arrivera dans vos applications et que vous penserez comme ça, je pense pas le voir de toute mon existence. Euh, une dernière question euh, je voulais savoir si, à votre avis, ça vaut la peine de, de, de valider, de vérifier la perte, comme euh, ça, ça rapporte la question que, qui a été faite tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine que de tester les tests, par exemple, faire de la, de, de la test, des tests par mutation euh, Ça vaut la peine parce que ça évite d'en écrire plein. Donc, au lieu d'écrire un test qui dit, tiens, je mets un pointeur nul, tiens, je mets n'importe quoi, tiens, je mets un truc de 15 gigas, on a un seul truc qui génère tout ce qu'il veut. Vale. Moi la seule chose qui m'embête avec ce truc c'est que c'est un peu magique et euh, j'aime pas trop la magie, je fais du Python parce que j'aime pas la magie. J'aime bien better implicite tout ça. Donc euh, la réponse est ça permet de ça permet d'accélérer ses tests et ça permet d'aller plus vite. Euh, encore faut-il que l'outil qui fasse ça euh, soit implicite euh, et explique vraiment ce qu'il fait euh, à chaque étape. In Explicite, pardon. <rire> En fait, c'était pas du tout la dernière question, il y a encore du temps, donc euh, s'il y a des questions. Non, personne. Personne. Eh ben... Je peux vous montrer la config. Donc là, j'ai fait un projet ultra minimaliste. C'est tout, tout sur le GitHub euh, de la presse. Euh, du coup, un tox.ini, euh, on pourrait mettre un environnement de plus euh, qui permet de tester, de jouer l'intégralité... Ce que fait TOC, c'est euh, je récupère la bonne version de Python, je fais un pip install euh, de, de toutes les dépendances qui va bien, et j'envoie cette commande. Super euh, super efficace. Donc là, j'ai PyTest qui va partir avec ben, l'outil de coverage, qui vient de PyTest-Cov. Ça, c'est euh, mon module que je veux couvrir, là où il y a tout mon code. –n, ça lui permet de dire, vas-y, c'est en... C'est multiprocess, essaye d'utiliser euh, tous les process de la machine. Donc si vous avez une machine de 16, euh, 16 coeurs, ça ira sur les 16 coeurs. Ça accélère pas mal les tests en recettes et intégration euh, qu'on a chez nous. Donc ça, ça vient avec euh, xdist pour PyTest. –-flake8, ça rajoute euh, les tests de flake8. Donc ça vient avec PyTest-flake8. Et euh, le petit truc qui fait qu'on a des jolis, euh, une jolie barre de progression, ça vient avec Sugar qui fait juste du, plus, mais du sucre dans votre dans votre outil de test. Et WebTest, ça me permet de faire le test fonctionnel de plus haut niveau en disant, je prends l'application, l'entrée de mon application et c'est celle-là sur laquelle j'envoie. Je simule un client browser très bas niveau. Donc si on regarde un petit peu... Euh... Euh, tac, tac, tac, tac, tac, tac, je ne veux pas dire de bêtises... Donc, euh, les tests, c'est plus ou moins rapide. J'ai fait un joli makefile qui permet de faire un truc super magique qui installe tout. Donc, le make intégration fait vraiment une installation complète du, du système. J'ai un make check qui va utiliser le truc de Tox pour appeler juste celui qui va bien pour que ça évite. Et euh, je peux essayer d'aller dans mon environnement directement. Faites des makefiles, c'est vraiment cool. C'est super simple. Donc, par exemple, si je fais un make intégration, Là, du coup, il va faire beaucoup de choses. Il va utiliser setup.py, il va installer euh, tout ce qui se passe, et il va jouer les tests dans les différents environnements. Tu dis euh, que faire des makefiles, c'est cool, et euh, dans le sprint, euh, vendredi, on m'a dit « Bah ouais, mais c'est pas du Python. » Ouais. Mais moi, mon interface, c'est la ligne de commande au quotidien dans mon environnement de travail. Et euh, pour lancer des trucs, j'ai pas trouvé plus rapide. Ben, C'était mon point de vue aussi. <rire> pour ceux qui travaillent en ligne de commande, ceux qui sont sur Windows, Il ouais, y a PowerShell maintenant. Faites ce que vous voulez. Je ne connais pas.